Vous avez fait plein de choses bien pour aider votre groupe à vivre et pourtant il reste des difficultés. Comment faire pour arriver à ce qu'il ne manque rien, que tout soit là, que vous ayez toutes les bonnes choses pour que votre groupe fonctionne Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir un indice particulier qui va nous permettre déjà de faire une première analyse rapide de notre groupe pour savoir s'il manque des choses. En effet on voudrait souvent se focaliser sur une chose que l'on a trouvée et la faire le mieux possible, être perfectionniste. Et pourtant, pour qu'un groupe fonctionne, il vaut mieux, si on n'est pas parfait, si on ne sait pas tout faire, si on n'est pas capable de tout faire, si on n'a pas le temps de tout faire, eh bien il vaut mieux faire à peu près bien tout, plutôt que d'avoir certaines choses très bien faites et d'en oublier. C'est un petit peu comme avoir... Une chaise avec trois pattes plutôt qu'une quatrième. Il vaut mieux quatre petites pattes que trois grandes et une qui manque, sinon vous risquez vite de vous retrouver par terre. Pour ne rien oublier, eh bien, il faut avoir des cartes ou alors des checklists. Je vous propose aujourd'hui d'avoir un indice, on va appeler l'indice ICE, Ice comme la glace, pour ne pas laisser refroidir votre groupe. Et pour ça, eh bien, on va regarder trois critères I, C, comme implication dans votre groupe. Il ne s'agit pas que tout le monde s'implique, euh, surtout dans un grand groupe, mais il s'agit que suffisamment de gens s'impliquent. Pour bien comprendre ce que ça veut dire suffisamment, regardez cette première photo, regardez cette deuxième photo. Pouvez-vous me dire maintenant combien il y a ou il y avait de personnes dans la première photo, combien il y avait de personnes dans la deuxième photo Très probablement, vous avez pu vous rappeler qu'il y avait quatre personnes sur la première photo. Dans la deuxième, vous n'avez pas pu compter. Pourquoi Parce que notre mémoire de travail, notre mémoire à court terme, eh n'est capable d'enregistrer qu'un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses en même temps. Et ce nombre, eh c'est entre 5 et 9 à peu près. Et dès qu'on a plus 10 ou plus de 10 euh, personnes, par exemple, eh bien, on n'est plus capable de les compter a posteriori, si on ne les compte pas au moment, ou si on ne pose pas la question au moment où il y a la photo. Alors, il en va de même avec euh, le nombre de personnes qui participent à partir de 10, eh bien, ça fait beaucoup. Donc, euh, 10 ou plus, ça fait beaucoup. Et donc, la question pour l'implication, c'est est-ce que vous avez au moins 10 personnes Alors, le cas particulier, c'est si vous avez quand même un petit groupe, une petite équipe, c'est-à-dire jusqu'à 12 personnes à peu près. Eh bien, dans ce cas-là, en général, cognitivement, on arrive à comprendre quand même malgré tout tout ce qui se passe. Et donc, en général, pratiquement tout le monde participe. Même si vous êtes un peu moins et que vous avez une petite équipe de 5 ou 6 bien sûr, vous ne serez pas dix à participer. Mais vous, le, nombre de, le pourcentage de participants sera suffisamment grand pour que ça donne une impression d'implication suffisante. Et si une ou deux personnes sont des tirs au flanc, ce n'est pas trop trop grave. Alors, si vous avez un grand groupe avec une centaine de personnes ou plus, plusieurs centaines peut-être, eh bien, normalement, vous devez avoir euh, entre 10 et 20% à préparer de participants, ce qui est la règle tout à fait classique, ça s'appelle la règle des 90-9-1, donc au moins 10-20% du réactif. Et donc, vous devriez avoir naturellement vos 10 personnes. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question si vous n'avez pas séparé les actifs qui participent aux réunions, par exemple, et ceux qui ne sont pas actifs observateurs souvent on a, alors il y a les inactifs mais il y a aussi les observateurs et si vous les oubliez s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les réunions même sans y venir c'est à dire si vous les tenez pas au courant et eh bien là par contre vous aurez un petit problème c'est que vous n'aurez que vos quelques réactifs et ce nombre de réactifs et eh bien va diminuer donc si vous avez un groupe avec plus 100 ou plus de 100 personnes eh bien, soit tout va bien, soit si vous n'avez pas assez de, de choses, le manque d'implication va venir du fait que vous avez oublié de prévenir les observateurs pour que les observateurs puissent naturellement prendre la place des gens qui étaient actifs et qui ne le sont plus, ce qui arrive évidemment normalement. Et puis, si votre groupe est un peu intermédiaire entre les deux, entre la petite équipe de 12 et le grand groupe d'au moins 100, sinon beaucoup plus, et eh bien là... Ça veut dire que là, probablement, vous aurez des difficultés à avoir suffisamment d'implications. Et la solution, dans ce cas-là, eh consiste à augmenter le nombre de personnes, rajouter même des personnes inactives. Et vous verrez que, de façon totalement contre-intuitive, eh le nombre d'actifs va augmenter puisqu'il est avant tout un pourcentage. Après le I, le C. Le C comme commun. Quels sont les communs et est-ce que vous les partagez tout d'abord, vous pouvez les partager évidemment avec le groupe, pas simplement avec ceux qui viennent tous les jours, mais aussi vos observateurs, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi pourquoi pas les non-membres pour leur donner envie de venir dans le groupe. Alors, quelles sont les choses à partager en commun Eh bien, et vérifiez si vous avez bien défini l'objectif du groupe et s'il est visible très facilement, de façon accessible à tous, immédiatement, dès la page d'accueil, par exemple, de votre groupe. Deuxièmement, est-ce que vos règles du jeu, on en a parlé, a précédente, et eh bien est-ce que le, les règles de fonctionnement du groupe sont aussi explicites, dites et accessibles facilement. Troisièmement, est-ce que ce qui a été produit par le groupe est aussi accessible facilement Est-ce que vous avez planqué ça quelque part ou est-ce que finalement vous avez des liens depuis même votre page d'accueil sur directement sur ce que le groupe a produit, de manière à donner envie aux gens de dire bah, « voilà, j'ai envie de participer parce que j'ai vu déjà ce qui avait été déjà fait dans le groupe » simplement les événements mais aussi les résultats concrets donc mettez un petit coin ressources par exemple dans votre page d'accueil et puis quatrièmement aussi ben n'oubliez pas sous le capot parce que si vous voulez que les gens s'impliquent et eh bien dans les communs il y a aussi ce qui est en cours qu'est ce qui se passe actuellement et est ce que vous avez des pages de travail par exemple, pour les différents projets est ce que je peux y accéder même si je ne participe pas au projet sauf bien sûr si c'est très confidentiel et donc dans ce cas là et eh bien est ce que ça va me permettre de pouvoir euh, inciter d'autres personnes à venir participer à ce projet particulier au sein de la communauté. Et euh, ça peut être aussi bien des personnes qui sont à l'intérieur du groupe, des observateurs, mais pourquoi pas des non-membres qui, à l'occasion, pourraient devenir intéressés, à participer, à devenir par euh, membre de votre groupe. Après le I, le C, le E. Le E comme échange. Échange, ça veut dire que, premièrement, eh bien, les échanges se font lors des rencontres. Est-ce que vous avez des rencontres régulières, au moins une fois par mois est-ce que dans ces rencontres, vous avez des moments aussi, alors à chaque fois ou de temps en temps, pour pouvoir se dire qu'est-ce que l'on peut améliorer Je préfère dire ça plutôt que qu'est-ce qui ne va pas, mais finalement, qu'est-ce qui peut s'améliorer Dans certains groupes, ça se fait une fois par an, dans d'autres, ça se fait à chaque réunion mensuelle, par exemple, ou alors peut-être c'est plus souvent. Mais si vous ne vous réunissez pas au moins une fois par mois, alors si vous êtes à distance, si vous êtes très loin, eh bien faites-le avec des outils de visio à distance. Si vous êtes un groupe local, eh c'est beaucoup plus facile de se réunir. Mais n'oubliez pas, est-ce que vous vous rencontrez Deuxième aspect de l'échange, est-ce que vous continuez d'échanger entre les rencontres C'est-à-dire qu'avec une liste d'échanges, parce qu'on n'est pas télépathe, donc quand on ne se voit pas, mais de façon asynchrone, est-ce que vous continuez cest à dire que, est -ce que sur vos listes d'échange, par exemple, vous avez au moins un mail euh, par semaine ou un message par semaine, si vous êtes sur Facebook ou sur un autre outil ou d'échange. Est-ce que vous avez au moins ça Sinon, eh bien les gens vont oublier qu'ils font partie de votre groupe parce qu'ils font eux-mêmes partie de, déjà de plein d'autres groupes. Donc, essayez d'avoir au moins un message par semaine. Il ne s'agit pas d'en avoir trop. En général, on arrive à tolérer quelques messages par semaine sans problème. Et puis, pour beaucoup, on arrive même à jusqu'à un message par jour sans que ça soit trop, lorsque le groupe est très actif. Donc, sans forcément inonder tout le monde, eh bien faites attention, que vous avez un message par semaine. Si vous avez un problème là, eh bien regardez du côté du facilitateur qui, lui, doit pouvoir justement demander aux gens les plus actifs, ceux qui portent des projets, ceux qui font des actions dans le groupe, de raconter sur ce cette moyen d'échange entre les réunions ce qui se passe, de manière à ce que même ceux qui ne participent pas aux réunions soient au courant, donc nos fameux observateurs qui vont être clés. Alors quand je, quand je parle d'échange, je ne parle pas simplement d'information. C'est-à-dire envoyer une newsletter, ça c'est bien, c'est très important, ça va être extrêmement utile. C'est peut-être la quatrième chose que l'on a euh, comme activité. Après, les, dont on a parlé des communs, donc de, avec euh, l'espace de partage. Et donc euh, rappelez-vous les quatre euh, activités qu'il vous faut. Répit, les rencontres, les échanges entre les rencontres, le partage, donc nos communs dont on a parlé, et aussi l'information. Mais l'information, la newsletter, bah, ne va pas remplacer les échanges entre les, les, les rencontres qui, eux, vont montrer comment beaucoup de gens discutent avec beaucoup. Rappelez-vous, beaucoup, ça fait une dizaine. Donc, ça veut dire que si vous avez une dizaine de personnes qui participent sur la liste, c'est complètement différent d'une newsletter qui, elle, a un autre but. C'est donner une information et la diffuser à tout le monde, quel que soit le nombre de personnes qui parlent. Et donc, euh, faites en sorte d'avoir plein de petits mails courts dans vos échanges et faites en sorte d'avoir éventuellement une information, peut-être plus structurée, pour, mais totalement différente euh, en plus. Alors prenez un petit papier et puis pour votre groupe, posez-vous la question. Comment marche l'implication Est-ce que votre implication, est eh bien, elle est suffisante Est-ce que vous avez donc au moins une dizaine de personnes qui réagissent euh, et qui font des choses pour que vous en ayez de plus en plus Est-ce que vous, les communs sont là Est-ce que vous avez les communs avec les objectifs, avec le, les règles, avec ce qui a été fait, avec les pages de travail Est-ce que, eux, et eh bien, est-ce que vous avez les échanges suffisants à la fois dans des rencontres, des rencontres régulières, donc euh, pour pouvoir se voir, mais aussi des rencontres à des moments donnés, tout le temps ou de temps en temps, qui permettent aussi d'échanger sur le groupe lui-même. Et est-ce que vous avez des échanges entre ces rencontres, au moins une fois par semaine, euh, et si possible quelques fois par semaine, et sinon c'est vraiment le rôle du facilitateur, dont on reparlera effectivement dans une prochaine vidéo, qui va permettre de faciliter ça. I comme information, C comme commun, E comme échange, L'indice ICE, l'indice ICE, c -E, eh bien, va vous permettre de rapidement regarder des petites choses à améliorer de manière à ce que votre chaise ne lui manque pas une patte et que vous ne cassiez pas la figure avec votre groupe. Pour en savoir plus, eh bien, je vous propose mon livre, le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Vous pouvez aussi l'acheter en librairie si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez l'avoir la, euh, en papier ou l'offrir à quelqu'un. Mais vous, vous pouvez aussi directement le télécharger gratuitement. Euh, et puis bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines informations. Et je continuerai donc régulièrement, j'espère une fois par semaine, à vous donner des petites informations comme ça sur, euh, pour vous aider à animer votre groupe. A très bientôt.